Bonjour les amis, j'espère que notre cœur est en paix, donc euh, on continue notre petite série les absurdités du déconfinement, ah on devrait l'appeler comme ça, les absurdités du déconfinement. Alors euh, après les plages, après la piscine, bah, on en arrive au restaurateur, hein, pourquoi pas, hein et, <rire> et euh, ils, sont, ils font partie de la liste aussi, ouais, ouais ouais ils font partie de la liste, ouais ouais, donc euh, euh, regardez euh, ce petit extrait et euh, on revient euh, très vite en parler. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ayez les mini, nous sommes le 2 juin. Le restaurant des portes de la prison sont ouvertes. Boire le café. Bon, voilà, on a fait le tous les matins, le café, donc euh, on est ravis, hein. on retrouve euh, nos petites habitudes. Non, c'est vraiment pas gênant, c'est voilà, quelque chose qu'il faut faire avec, c'est pour le bien de tous. Voilà. C'est assez bien organisé, les gens sont espacés, il y a de la place, donc euh, c'est agréable. un mardi midi de réouverture, c'est plutôt très encourageant et économiquement c'est viable, donc c'est 100% gagnant. Comme vous avez vu, hein donc, euh, la distanciation, allez vous la distanciation hmm Tout le monde est tellement content de se retrouver qu'il n'y a, a plus de distanciation. <rire> il n'y a, hein a pas. On est tous en groupe. Euh, entre les tables, les, les, euh, vous avez euh, la place pour le serveur de passer. puis hein euh, la distanciation, il n'y en a pas vraiment. Non. Mais euh, plus important encore. On vous dit la distanciation. Donc, le serveur, il est là, il a son masque. ouais, Génial. Eh oui, ça il n'a pas de gants. Il n'a pas de gants. Donc, à quoi ça sert À quoi ça sert Alors, euh, il vous prépare la nourriture dans la cuisine et il vous l'apporte sans gants. Bon, partons du principe que dans la cuisine, tout est stérile, tout est bien nettoyé, donc pas de microbes. Hein? Il vous apporte votre assiette stérilisée. Hein? Il vous l'a stérilise votre assiette, pour que vous n'ayez pas de virus. Mais vous vous êtes potentiellement, euh, potentiellement, hein, euh, affecté. Donc, quand vous repartez du restaurant, qu'est-ce qui se passe Bah, votre assiette, elle est potentiellement infectée aussi. Et donc, le serveur, comme il n'a pas de gants, des il se en prenant votre assiette, il sera potentiellement infecté aussi. Voilà, c'est génial, c'est top, c'est grandiose, c'est formidable, Mais... C'est du grand n'importe quoi, hein, comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme de, ce que nous vivons en ce moment, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, euh, alors euh, moi, j'ai vu même, j'ai même j'ai même vu regarder sur la vidéo, si vous ne l'avez pas vu la première fois. il ah, y a des gens qui vont au restaurant avec des masques. Bon. Ils les retirent pour manger. D'ailleurs, ils un petit peu compliqué, à moins qu'ils se fassent un petit, euh, un petit, un petit, un petit comment dire, une petite ouverture c'est passé la nourriture, sinon c'est un petit peu compliqué. Hein? Les masques dans un restaurant, c'est parfait pour partir, ah, pas tes pour. Non. Non, non, non, non, non. Donc euh, les, vitesse, les, les, les limites de distanciation dans les restaurants. La désinfection, des couverts, euh, là, enfin euh, bon, euh, entre le moment où il vient chercher votre recette et le moment où elle va en cuisine, il aura le temps de contaminer tout le resto, toute la cuisine et tout le reste, hein, donc, mais non, mais c'est d'une une logique imparable, c'est vraiment d'une logique imparable, ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas, mais moi je trouve ça d'une logique imparable. Bon, et eh ben les vacances arrivent, hein <rire> oui, hein, donc les vacances arrivent, alors ça, pour les restaurants, c'était pour le 2 juin. Allez pour, pour les vacances, ça, ça, ça c'est un petit peu plus compliqué. Nous avons ouvert euh, ou pas, les frontières. Ouais, parce que c'est sous certaines conditions. Hein? Les frontières sont ouvertes sous certaines conditions. <rire> Moi j'ai vu ici, on est donc sur la Côte d'Azur. Et ceux qui fument vont régulièrement chercher euh, des cigarettes en Italie. Hein? Et ben. Euh, vous pouvez toujours aller chercher vos cigarettes en Italie pour le moment. Sauf que si vous ne voulez pas avoir d'ennui, bah, vous laissez votre voiture en France. Et vous traversez la frontière à pied. Voilà. Parce que si vous y allez avec la voiture, alors là, euh, c'est euh, combien dans la voiture, pièce d'identité, et qu'est-ce que vous allez faire en Italie, euh, quelles sont les raisons de vos déplacements et tout. Non, mais vous avez les... elles sont ouvertes, hein, les frontières. Mais pas tout à fait encore. C'est... Voilà, c'est vous pouvez, mais pas vraiment. Voilà, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça hallucinant. Ça, ça vous donne vraiment envie de partir en vacances. Ça, ça vous donne vraiment ouais, envie. Euh, ouais. Donc, il semblerait qu'à partir du 15 juin, hein, on, y arrive, hein, on y arrive, À partir du 15 juin, les frontières euh, européennes euh, vont peut-être ouvrir. Enfin, il y aura peut-être un discours entre-temps pour dire si elles vont ouvrir ou pas. Elles, elles devraient ouvrir. Elles devraient ouvrir. Potentiellement, elle devrait ouvrir. Et il n'y aurait potentiellement pas de quarantaine entre les frontières euh, de l'espace Schengen. Voilà. Le problème étant euh, pour les autres. <rire> Le problème étant pour les autres. Alors, si vous voulez faire un tour euh, en Belgique, en Italie, en Suisse, en Autriche, etc., alors déjà, pour certains de ces pays, déjà, il vous faut un visa. Hein? Le passeport ne suffit pas, ils vous font un bizarre. Bon. Ça, c'est la première chose. Euh, une autre chose, c'est qu'en ce moment, les gens peuvent, euh, entre ici et le 15, les gens peuvent, euh, se promener, enfin, peuvent se promener, sous certaines conditions. Hein. Il faut qu'ils euh, expliquent pourquoi, en fait, ils voyagent. Voilà. Euh, <rire> vous êtes libre, mais pas trop. Hein. Voilà. Donc, il faut qu'ils expliquent pourquoi ils voyagent. Et vous aurez le droit, même dans les pays non autorisés, vous aurez le droit sous certaines conditions. Alors, quelles sont ces conditions Peut-être le travail La famille, peut-être euh, Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est sous certaines conditions, ce pas précisé, c'est avoir, avoir. Hein. Voilà, donc, il euh, y a ça. Il euh, y a à savoir aussi que... Euh, une fois que les frontières seront ouvertes, si elles ouvrent un jour, enfin les, les frontières en dehors de l'espace Schengen, j'ai envie de dire, hein, c'est ouais, en dehors de l'espace Schengen, si elles ouvrent un jour, c'est prévu ou pas Parce que pour l'instant, c'est très, très très très très très très vague, hein, c'est ça, c'est très très vague. Donc pour l'instant, en tout cas, euh, si vous rentrez dans les cas euh, d'exception, eh bien, vous serez mis en quarantaine quand vous arrivez dans un pays. Donc, euh, quarantaine, pour moi, ça veut dire 40 jours. Si vous avez l'outrecuidance de partir en vacances dans un pays hors de l'espace Schengen pour des raisons spécifiques et que donc on vous donnera le droit de voyager, vous serez mis en quarantaine. Alors, si vous avez décidé... <rire> de prendre un mois de vacances dans un pays du monde. Non seulement il va vous falloir un visa, en plus du passeport, il va vous falloir un visa, et arriver dans le pays, et ben vous serez mis en quarantaine. Ce qui veut dire que une quarantaine étant égale à 40 jours, et que le mois, quel que soit le mois de l'année, n'en hein, comporte que 30, <rire> et ben, vous passez vos vacances en quarantaine. Et voilà. C'est génial. C'est génial parce qu'au final, c'est pour euh, tout ça à cause d'un virus qui, <rire> qui a pris ses clics et ses clacs, qui, qui s'est barré et qui, qui, a, qui, a, qui a disparu. Il en reste des traces. voilà. Il en reste des traces, euh, comme pour tous les virus d'ailleurs. Euh, <rire> il en reste des traces, c'est tout. Voilà. Donc, euh, on, on, on nous met en prison. Hein. On nous fait sortir sous certaines conditions. Euh, et puis, on nous fait porter des masques, alors que les médecins disent que les masques, c'est complètement inutile à l'extérieur. Ça sert à rien du tout, c'est complètement inutile. Euh, que Donc, le virus s'est barré, que les, les masques sont inutiles, que y, pff, y la vie peut reprendre comme avant. Mais non, non, non, non. non, non, non, non, non, non. On aime bien avoir peur. Ah, on aime bien avoir peur. Donc, on respecte scrupuleusement ce qu'il en est. Bon, c'est vrai que pour partir en vacances, euh, euh, si on ne prend pas l'avion, surtout si on va dans un pays, alors si on reste dans l'espace Schengen encore, on peut prendre la voiture, hein, euh, voilà. par contre si on est obligé de prendre l'avion là, ça se corse un petit peu, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de tout ce qui est, euh, euh, ça dépend de toutes les frontières, etc. Donc, il euh, ne bah, euh, bah, faut, faut pas partir en dehors de l'espace Schengen. Ou alors, ou alors... Ben, vous y allez par vos propres moyens. Vous prenez pas l'avion et vous y allez par vos propres moyens. Vous savez, comme Robinson Creusot Hein En bateau. Voilà. Hein. Parce que au choix, hein, si je dois aller dans un pays hors de l'espace Schengen et que je dois être en quarantaine dans un hôtel pour pouvoir après circuler dans le pays, bah ben, si mes vacances, je dois les passer enfermées dans une chambre et... Euh, Pire encore, c'est que je pas assez de mes vacances pour rester en quarantaine. C'est-à-dire que j'arrive, je vais en quarantaine et je repars aussi sec. Je j'aurais même pas visité le pays C'est au top. Donc, je, bah autant y aller en bateau. Hein. Au moins, ben, vous voyez la mer. Non, non, non, mais pas le bateau. Non, non. Ben, soit vous faites une croisière. ou euh, puis, puis, puis, puis. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas, je sais pas ce qu'il nous réserve, je sais pas, je sais pas, il, il, a, il en sort tous les jours, il en sort tous les jours, donc je ne sais pas trop ce qu'il nous réserve, enfin c'est euh, hallucinant de voir euh, autant de bêtises, autant de, je ne sais pas, euh, c'est hallucinant, Alors, bon, et euh, que les gens euh, euh, soient d'accord, que les gens donnent leur accord, que les gens donnent leur, euh, comment dirais-je, leur consentement, euh, à des choses aussi, euh, aussi euh, sans, sans, sans, sans aucune raison, sans euh, qui donnent leur consentement à des trucs aussi aberrants, je, je comprends pas, je comprends pas, euh, je sais pas, euh, bah, euh, bah, euh, faites grève, partez pas en vacances, faites grève. <rire> qui t'a passé en quarantaine, ou t'en resté en quarantaine chez vous, hein, ou près de chez vous, ou aux alentours de chez vous. Et euh, faites grève cette année, faites grève, partez pas, partez pas. Ben, comme ça il n'y aura pas de quarantaine. Et puis euh, à nous de jouer maintenant hein on nous a donné le jeu, on a été les pions pendant X années, donc maintenant à nous de sortir notre jeu, de sortir notre façon de jouer, notre façon de voir, de leur montrer qu'on a compris leur jeu, mais qu'ils ne comprennent pas encore le nôtre et qu'ils ne sont pas prêts de le comprendre. Parce qu'ils sont tellement basés sur ce que eux, ils ont envie de faire et ce qu'ils ont envie qu'il advienne que que bah, si nous on se révolte, là pour le coup ils seront perdus parce que ça ne rentre pas du tout, du tout, du tout dans leur projet. Le fait qu'on se révolte et le fait que l'on décide de, de stopper net euh, leur, euh, leur train, ça, ça ne semble ça, ça, ça, ça, pas dans leur but, dans leur projet. Si nous on le fait, bah, euh, ah, ouais, ils vont se trouver avec un gros caillou dans la chaussure. Le tout c'est qu'on le fasse et... Euh, moi, je suis prête à le faire, non, je ne suis pas du tout, mais combien seront prêts à le faire, hein Si vous n'hésitez pas, répondez. Combien... Puis d'ailleurs, euh, donnez-moi donnez votre avis sur cette vidéo, parce que ça me plaît beaucoup, moi, d'avoir vos avis. Et euh, ça me fait plaisir, au final, d'avoir vos avis. Donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de tout ce qui se passe en ce moment. Euh... De... et là pour l'instant je vous ai parlé que de la plage, de la piscine et euh, des, euh, des restaurants et des frontières hein, euh, mais bon on est en été donc il y a plein de choses qui vont se passer encore. il y a plein de choses jusqu'en septembre il y a plein de choses ah oui parce qu'il y en a qui pensent ouvrir leurs frontières qu'en septembre ouais, ouais, une fois que, que les vacances sont finies et que les gens sont censés reprendre le travail ils ou vont ouvrir leurs frontières qu'en septembre voilà c'est... C'est tout à fait logique, surtout pour un pays qui veut faire repartir l'économie. Hein, euh, enfin, un pays, des pays qui veulent faire repartir leur économie. C'est tout à fait logique, je trouve, et c'est génial. Voilà. Donc, on va écouter euh, après toutes ces bonnes paroles. Hein, je vais vous laisser. Hein, on est vendredi. Et j'espère que vous allez tous bien, que votre cœur est en paix, et que... Bah, euh, que vous cautionniez ou pas euh, ce qui se passe euh, faites le savoir parce que plus vous serez nombreux à partager des avis euh, et puis partager aussi cette vidéo et plus vous serez nombreux à partager vos avis et plus il y aura de, de conséquences euh, c'est à dire de conséquences plus euh, l'état se rendra compte que ben, ça fonctionne pas hein, ce qu'il fait ça fonctionne pas donc donnez-moi vos avis donnez-moi vos opinions n'hésitez pas euh, euh, je répondrai euh, à tout le monde n'hésitez pas et euh, soyez en paix, soyez heureux, soyez dans la joie et regardez ça comme euh, si vous étiez assis tranquillement euh, au cinéma et regardez défiler ce qui défile, ce qui passe, n'y prêtez pas, regardez juste, hein. quand vous allez au cinéma voir un film euh, vous n'avez pas le film qui va vous traîner dans la tête pendant euh, des semaines et des semaines, vous n'en avez rien à faire, vous avez vu le film, ouais, ok d'accord, vous avez fait votre commentaire et vous passez à autre chose. Et ben voilà, c'est ce qu'il faut faire en ce moment. Vous êtes assis, vous regardez le film passé, euh, le film de toutes les conneries qui, qui arrivent en ce moment, vous le regardez passer, vous faites votre commentaire et vous passez à autre chose, c'est-à-dire à votre vie, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui, ce qui vous rend heureux. Hein, c'est le plus important. Soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux et tout ira bien. Ne, ne donnez pas vie à, au côté sombre euh, qui, qui veut absolument... Euh, Alpaguer tout le monde en ce moment, mais donnez vie à ce qui vous fait plaisir, donnez vie à tout ce qui vous rend heureux et laissez laissez côté. Faites vos commentaires et laissez passer à autre chose. Passez à quelque chose qui vous fait monter et qui vous, qui vous fait monter en vibration et qui rend vraiment heureux. Voilà. Et ben je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon vendredi de tout mon cœur. Je vous aime. À bientôt.